Bonjour et bienvenue, alors tu as pris ce programme parce que euh, tu as acheté ton kit, attraction, Oui, du rose, c'est l'attraction, les couleurs de l'amour Et il y a des choses dans ta vie que tu veux manifester, tu veux te marier, tu veux trouver le bon gars, il y en a parmi vous, vous trouvez les hommes riches, ok Je veux que vous puissiez, à travers ce programme, je veux que vous puissiez comprendre que c'est votre droit Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ont, parfois vous ah je ne sais pas, vous avez été tellement habitué à souffrir à être rejeté dans vos relations. Donc, heureusement ou malheureusement, je vais un peu taper sur vos doigts et je vais aussi être douce, ok Avant de prendre ce kit, soi tu dis que tu vas travailler avec. Assois-toi, tu fais ton propre examen de conscience. Tous les hommes avec lesquels tu as été là, je ne pense pas qu'ils se sont entendus, ils ont dit « Ok, euh, je viens de me séparer de Jocelyne, il faut que tu partes maintenant chez elle, euh, euh, ok, tu vas prendre ton argent, tu vas lui taper dessus, tu vas prendre ses affaires, tu vas partir avec, tu vas l'escroquer, euh, tu vas lui faire l'enfant, tu vas partir. Non. Ils n'ont pas communiqué entre eux. Ça veut dire que le problème est forcément. Dans ce travail, je vais vous aider à changer votre vibration, mais le plus grand travail va venir de vous. Vous me comprenez bien. Moi, je suis très vrai avec vous, je ne marche pas mes mots. Il y a des choses que tu as faites qui ont fait que l'homme-là te traite n'importe comment. Qui soit avec toi, il est milliardaire, il ne te donne pas l'argent. Il y a des choses que, toi, des trucs que tu as fait. Je peux prendre des exemples. Tu arrives quelque part, tu sais que le gars a l'argent. Il te porte avec une voiture 2022. Et on est seulement en janvier, on est seulement en février 2022. Il te porte dans une voiture 2022. Tu sais qu'il a l'argent. Et c'est sa voiture. Tu vois l'appartement où il vit. C'est pour lui. Tu es tout là, tu dis, wow, en tout cas, il va me donner l'argent un jour. Non, ma chérie. Premièrement, tu vas déterminer ce que tu veux. À partir de ce que tu vas regarder, tu te dis, hum, quand il avait fait comme ça, il est venu, il a fait les enfants, il est parti. C'est ce que j'avais permis. Il me disait qu'il n'était pas prêt, j'ai forcé. Après, quand j'ai forcé, il disait qu'il voulait lancer son business, mais j'ai encore forcé, plutôt forcé que non, viens vient plutôt faire ça. En fait, il n'a jamais été pour ce que moi je voulais faire. Je le forçais. Donc, il voulait me faire plaisir. Et un jour, quand il était fatigué de me faire plaisir, il est parti. Il y en a qui courent derrière vous parce que vous leur donnez trop l'argent. Tu vas de lui donner l'argent, tu le finances tous les jours. Le jour où il trouve mieux, il part. Le jour où il est fatigué vraiment de tes manies, on va dire vraiment c'est bon. Il part. Donc, tu vas t'asseoir pour voir est-ce que je l'ai trop gâté. Et il y a les signes dans tes relations qui ne manquent pas. Quand tu commences avec l'homme, au départ, tu connais. Vous partez au restaurant. Tu attends, il ne paye pas. Finalement, il te dit Ah, je paye aussi. Non, ma chérie, tu sors, tu rentres. S'il veut payer, paye, ne paye, paye pas, tu laisses. Tu sors, tu pars. Et vous savez que B a toujours les attitudes, genre, wow, oh, ma grand-mère a un problème. Je veux construire la maison de ma grand-mère. Wow, oh, je vais acheter la voiture. Wow, « Oh, je veux ouvrir ceci. Je vais faire le petit, un petit resto là-bas. Parce que B, connaît que tu as les immeubles ma chérie. <rire> » Écoutez, c'est que beaucoup d'entre vous avez l'argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui vous manque. Maintenant, il faut que vous soyez décisif. Il y a les hommes riches là dehors, comme vous, qui ont l'argent comme vous. Et qui vont venir, qui vont vous donner, augmenter même sur ce que vous avez. Donc, à toi tu observes d'abord. Analyse. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cinq hommes, avec lesquels je suis sorti depuis trois ans, Qu'ils fassent la même chose, ils portent au mon âge, ils partent. Pour que les cinq hommes-là, trois m'aient fait l'enfant pour partir, et ils partent. Tu vas écrire, ah oui, ah oui. Quand ils sont arrivés, j'ai laissé ce qu'ils faisaient, je suis resté à la maison seulement. Oh, quand ils sont venus, je me suis dénigré. Quand ils sont venus, j'ai fait quoi? Fais ton analyse, tu écris, tu écris. Quand tu as écrit toi-même tes propres erreurs. Deuxième chose, tu dois as t'asseoir et créer ce que tu veux. Tu veux quel j'adore? Tu veux que j'arrête des relations. Écoutez, hein, si tu ne fais pas ça, c'est dans cette vie. Hein, même à 70 ans, tu vas te retrouver, tu ne seras pas heureuse dans ton ménage. Parce que finalement, avec 50 ans, tu vas te dire, ah, il faut que j'appelle mon premier gars là. Il est parti, il s'est marié, il a fait six enfants, il a vécu sa vie. Bon, comment on a plus rien à faire tous les deux mettons-nous ensemble. Peu importe ton âge, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de te relever de ta chute. Financièrement, tu peux te tomber, tu te relèves. Amoureusement, tu peux te tomber, tu te relèves. Et c'est aussitôt que... Tu sais là comment tu peux faire pour, te, pour, pour rencontrer l'homme. Tu peux aller au restaurant. Tu peux aller à la station d'essence pour prendre de licence. N'importe où. Ça va, tu peux faire crevaison devant ta, ta barrière. Mais il faut que tu sois prête. Il y en a même parmi vous, vous avez rejeté. Ah oui, il y a un homme là qui me drague depuis là. Ah, pardon, il dérange. Ah, et Pourquoi? Où veut ton esprit? Tu veux que j'adore. Parce qu'avant, je, cho je choisi les tablettes de chocolat. Tu veux le tabelle de chocolat, va acheter le chocolat, tu le manges, ma chérie. Arrête de chercher les hommes qui ont le tabelle de chocolat, qui vont te menacer. Donc, écris tout ce que tu veux. Et si tu veux le tablet de chocolat, toi-même, il faut que tu commences à travailler sur ton corps. Parce que l'homme qui, qui a le tabelle de chocolat, et toi, tu n'as pas. Quand il va venir à côté de toi, là, ma chérie, lui-même, il aime les femmes, les filles qui sont mincères. Donc, quand toi, tu vas venir avec ton gros corps, là, ça veut dire que non, tu as le tabelle de chocolat, tu m'aimes. Et, et il faut arranger toi, arrange toi aussi, ma chérie. Voilà. Ne demande pas à quelqu'un ce que toi-même, tu ne peux pas donner. Ok Voilà. Donc, j'ai dit, première phase, tu vas t'asseoir d'abord, écris ce que tu, les erreurs que tu as commises, ce qui a entraîné ta perte, ou la fin de tes relations. Peut-être que dans la relation, le gars, ça se voit qu'il ne veut pas se marier avec toi. Chaque jour, il dit, « nous, marions nous. » Ma chérie, s'il faut que... Ok, c'est le mariage que tu veux, hein. Il ne veut pas, hein. S'il faut payer tes bagages, tu pars pour chercher l'homme qui va se marier avec toi. Si c'est que c'est le mariage, ton rêve. Mais vous savez que moi, I'm all about money. Ma part, tout ma passe c'est l'argent d'abord vas-y ah, si la rien elle peut payer mon mariage ok continuons tu écris maintenant le genre d'homme que tu veux le genre de relation que tu veux c'est le travail mamie à toi tu fais le travail là sinon tu vas acheter mon kit tu vas faire après deux jours tu vas dire que ça ne marche pas Non. Non. voilà on a ceux qui a un parfum attraction tout ce que vous utilisez dans ce kit ce sont les choses que vous allez utiliser avec les intentions quand tu utilises tu mets le cœur sur ça le cœur ce n'est pas pour l'homme le cœur c'est quand tu demandes ta chose à dieu c'est là bas que tu mets le cœur les poumons tu mets, mets tous tes organes comme je demande, voilà ce que je veux. Dans tes demandes d'homme, si c'est l'homme milliardaire que tu veux, écris. Et quand tu écris l'homme milliardaire, il faut que toi-même, ta vibration s'élève. Parce que si tu veux l'homme milliardaire, tu passes ton temps à traîner au quartier. Tu n'as même pas à payer la, le taxi de, de, de, de, de 200 pour pas. Tu traînes au, je veux l'homme milliardaire, tu vas te dériver. Ta vibration doit être ajustée. Et je vous dirai ça dans, le, dans ce qui va suivre. Donc, ce que tu vas faire, c'est quoi Tu as écrit ce que tu veux dans l'homme. Ces intentions que tu as écrites dans la nouvelle relation, nouvel homme. C'est ce que tu vas dire quand tu vas charger ta bougie. C'est ce que tu vas dire quand tu à chaque fois que tu vas te laver. C'est ce que tu vas dire quand tu vas boire euh, euh, euh, les poudres aussi. C'est ce que tu vas dire quand tu vas te laver le savon. C'est ce que tu vas dire quand tu vas tirer le sel pour te débloquer. Voilà. Donc, le parfum attirant, ceci, c'est le bonbon. Ça sent très bon. Donc, le parfum, tu le mets sur toi en journée. On a fait le petits formats pour que tu le gardes toujours sur toi. Donc, tu mets le parfum sur toi, voilà, j'active mon pouvoir d'attraction, voilà, hum. si vous me mettez ça et vous vous concentrez, vous allez voir que votre corps, ça active carrément le corps, et généralement on est toujours dans une mauvaise vibration, vous savez les bonnes odeurs, ça, ça, ça joue sur le subconscient, on donne une mauvaise vibration, ah je n'ai pas l'argent, est-ce que l'homme va même me donner l'argent, je savais, non, si tu arrives chez lui, tu sens même déjà bon, ma chérie. Ça va changer quelque chose. Donc, tu mets ça sur toi. Tu parles. Ma chérie, si tu as même 5 gars, même 10 gars qui te donnent l'argent, hein, ça ne va pas dire que ce sont tes gars. Hein. Quelqu'un peut venir te draguer, te porter l'argent et te donner pour rien. Pour rien comme ça. Là. Voilà. Le gel douche et les deux celles ci Tu mets ça dans l'eau pour te laver. Tu peux une dire une cuillère à café de gel douche. Une qui à café de sel pour se débloquer et sel pour activer son attirance. Tu mets dans l'eau, tu lis le Somme 23. Et pendant ce temps aussi, euh, par ce kit, si vous faites trois jours de jeûne, trois jours de jeûne, pendant ce temps, j'aurais préféré aussi que vous fassiez, vous lisez le livre d'Esther. De, La Bible dit que Esther, elle a dû se préparer, elle a préparé son corps pour recevoir le roi. Il y a certains de vos corps. Hein. Ce n'est pas que tu n'es pas belle, ma chérie, tu es belle, mais tu n'attires pas. Je vous assure que dans mon travail, si j'ai rencontré des femmes, quand elles entrent comme ça là, tu la regardes, maman, la fille est belle, brune comme une métisse, 45 ans, mais tu peux, la, tu as 20 ans, tu peux la draguer. Mais ce pouvoir d'attraction est parti. Et il y a des entités. L'autre jour, j'ai délivré une femme, ici, il y a un démon qui a parlé à travers elle. Qu'on a fait de telle façon que tout dragueur qui vient, mais c'est a l'intention de lui donner l'immeuble. Dès qu'il va commencer à parler avec elle, s'il si couche une fois avec elle, là, tout son argent va finir, va partir. Donc, tu vas, tout te débloquer. Que je porte chance à tout homme qui avait moi. Et cet homme aussi me donne. Tu vas parler à chaque fois. C'est dans tes désirs, non Je déclare que toutes les personnes qui me draguent là, tous les dragons là, vous me donnez l'argent. Si vous n'avez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Et il y a les moments que tu vas même... Il y a la boule de commandement. On va mettre la boule de commandement sur le kit-ci. Pour ceux qui veulent vous demander, parce que la boule de commandement, c'est 10 000. Ce kit coûte 25 000. Donc, si jamais vous prenez la boule de commandement, vous soyez prêt à payer 35 000. Voilà. Donc, tu vas mettre la boule de commandement dessus. Ta boule de commandement doit rester tout dans ton porte-monnaie. Tu prends ça quand tu as rendez-vous avec ton gars là. Tu parles. Que ce que je demande, tu me donnes. Vous n'êtes pas censé souffrir. Peut-être que tu peux avoir un business partner. Tu, veux, tu peux faire le business ensemble. Tu peux avoir un client ou bien un fournisseur, je ne sais pas trop quoi. C'est pour que tes paroles soient entendues. Il y en a parmi vous, tu peux faire un travail de 100, mais tu n'oses pas demander même 20 000. Parce que tu as peur. Tu dis que quand demande le montant, il y a même des gens avec qui je travaille. Il dit que, mamie, fais seulement la liste, que tu me donnes, je t'envoie l'argent. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Vous comprenez, non. Il faut s ajouter à ça d'efficacité du travail que tu fais. C'est dans le business que tu demandes l'attirance. Fais le travail que tu demandes, que les gens demandent attendre de toi. Donc, tu mets le gel dans l'eau, tu mets le sel dans l'eau, tu pries, tu lis le somme 23, tu lis tes désirs que telle personne me donne l'argent, tel dragueur avec lequel je suis, il donne l'argent, ok? Demande ce que tu veux. Écoutez, je ne veux pas vous juger, je ne veux pas dire oh, pourquoi tu demandes ça. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu ma chérie. Voilà. Je joins seulement ma foi en faisant ces kits Je te les donne. Cette bougie, tu vas prendre l'huile d'attirance que tu vois ici. Tu vas mettre un peu sur ta main. Tu vas charger l'huile avec. Tu vas charger la bougie avec, pardon. L'huile d'attirance, elle est très. Cette huile, c'est là je l'ai composée avec beaucoup de produits. Tu mets sur ta main. Tu enrobes comme ça là. Voilà. Pendant que cette bougie brûle, tu attives et moi, les hommes riches. Les hommes qui ont l'argent et qui donnent. Ne dis pas seulement homme riche, homme riche qui donne. Homme riche qui vont me donner. Tu tournes la bougie avec toi. Homme riche qui vont me donner l'argent. Quand je parle, il donne. Quand je demande, aussitôt que j'ai demandé, il me donne. Voilà. Tu vois, ça sent maintenant. Cette bougie sent. Je vous dis, quand tu te laves, tu verses l'eau sur toi. Ou bien quand tu fais le feu. Ce sont les portails spirituels entre les éléments de la nature qui connectent. Aussi, quand tu fais une libation, tu prends l'eau, tu verses sur la terre. voyez un peu. Verses sur la terre, tu connectes l'eau avec l'élément qui est la terre. Et c'est ça maintenant qui vient euh, activer tes désirs. Ce sont les portails spirituels. Voilà. Donc tu fais maintenant, tu brûles cette bougie. On peut dire, tu peux brûler ça une heure par soir. Et quand tu brûles, tu dois t'asseoir, tu médites. Tu te vois. Et c'est qu'il y en a parmi vous, vous avez les masques sur le visage. Quand tu, tu demandes un truc, le savon, c'est justement pour ça. Quand je demande un truc, on ne peut pas te donner. Donc tu médites, tu dis oh, non, quand je demande, on me donne naturellement, simplement. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a les filles que tu vois, souvent ce truc, même les garçons, hein, le kit, c'est pas seulement pour les femmes. Il y a les hommes que tu la, tu, tu es beau, mais tu ne vois pas l'argent. Mais là ça va changer. Tu pars quelque part, tu demandes. Les employeurs, il y a même les, certains de vous bossent là comme ça, elles sont attirées par vous. Elles t'aiment pour rien. Papa, tu fais ça, toi, tu vas voir. Tu vas elle te donner la faveur. Hein. Oh, prends l'augmentation salariale. Prends seulement. Voilà. Donc, lhuile si c'est pour ça ce, tu sais. On fait les petits formats tu mets dans ton sac. Le matin, ou bien à midi, quand tu te rafraîchis, tu prends ça, même un peu, une goutte. En te voyant, tu déclares Je restaure mon attraction. Si vous êtes sensiblement, si vous êtes sensible spirituellement, quand vous allez mettre vous, allez voir, vous allez sentir une énergie. Comment votre énergie s'active. Voilà. Ça, c'est la poudre de lavage. Quand euh, ces celles ci vont finir, vous allez mettre cette poudre aussi dans votre gel douche, voilà, je préfère. Mettez dans votre gel douche ou encore dans vos sels de lavage. Quand les sels vont finir, commandez d'autres sels, chez nous ou bien vous prenez le sel de main, Vous versez la poudre de lavage ici dedans, peut-être la moitié, une partie, vous versez dedans. Et ce qui fait que chaque jour quand vous vous lavez, cette poudre est faite de beaucoup de produits naturels qui sont censés enlever, parce que vous ne savez pas, il y a des couches de répulsion sur vous. Donc vous allez vous écharger d'énergie négative qui font que, ces, ces énergies font que peut-être tu es beau, hein, tu es bien habillé, mais ah, on donne aux autres, on ne te donne pas. Il y a une énergie en toi qui repousse les gens. Donc ces lavages sont censés enlever. Et prenez aussi plusieurs couleurs. C'est vrai que ça c'est le rose qu'on vous a mis et le rouge. Ajoutez aussi d'autres couleurs de sel. Ça va restaurer votre arc-en-ciel. Voilà. Dans la poudre de lavage, on la met dans l'eau chaque jour pour se laver avec une pincée dans l'eau. Ou bien vous mettez dans votre gel douche. Ou bien vous mettez dans de l'eau salée pour vous laver quand le gel va finir. Cette poudre, c'est la poudre à boire. Vous devez mettre ça dans 3 litres d'eau, vous faites bouillir et vous buvez matin, soir. Parce qu'il y en a parmi vous, malheureusement, euh, vous avez l'esprit de peur parfois qui vient se loger ici-là. On a déposé des choses en vous la nuit ou bien des gens ont fait des incantations sur vous. Oui. Écoutez, il y a souvent les démons que quand ils parlent à travers les gens, je vous dis, si vous dites ce que les gens font sur vous, qu'on l'a bloqué depuis 15 ans. Et Effectivement, la femme a peut-être 45 ans. Elle va te dire que depuis au moins 15 ans, elle s'est mariée. Le premier mari est mort. Le deuxième est venu, il a pris au pays, il a déposé en bain, il a fui. Le troisième a fait des enfants, il a fui. Euh, toujours comme ça. Parce qu'il y a un esprit en elle qui, qui chasse. Donc, vous buvez la poudre aussi, ça va enlever. Si elle dépouille en vous, ça va sortir. Et puis, cette poudre aussi, c'est la poudre à mettre dans le yaourt. Vous mettez ça dans le yaourt, vous, vous, vous buvez. Ça va enlever. Si il y a choses à l'intérieur de vous, l'esprit de peur. Euh, c'est avec l'esprit de rejet aussi. Si, les gens, on a mis l'esprit de rejet sur vous. Regardez le savon maintenant pour le visage. Quand vous l'avez, vous déclarez que tout voile qu'on a mis sur moi, je le retire. Tout voile démoniaque qui a été mis sur moi, je le retire, je me débarrasse. Tout toile d'araignée qu'on a mis sur mon visage, je me débarrasse par ce lavage au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, vous devez restaurer votre vie. Donc vous allez prendre Isaïe, chapitre 60, du verset 10 à 22. Vous lisez ça. Et quand vous utilisez le kit, vous faites trois jours de jeûne. Trois jours de jeûne, de six à jours, vous ne mangez pas. Seigneur, change ma vie. À la fin de trois jours, on va même te donner la voiture. Quand on va te donner la voiture. Et tu vois, il y a des gens qui te rencontrent, vous disent que mamie, je vais t'acheter l'argent, je vais te donner la voiture. Une semaine plus tard, il vient faire le toque porte. Après, il ne sait pas pourquoi. Il vient faire le toque porte à prix part. Parce qu'il y a un esprit de repulsion qui est venu, un esprit de rejet. Donc vous lisez Isaïe 10. Non, pardon. Isaïe 60, verset 10 à 22. C'est là que vous replantez. Et ce que vous demandez à Dieu par rapport à votre futur mariage et tout ça là, lisez ça chaque matin avec le don. Ça va chauffer votre langue là. Ça va attirer. Votre pouvoir d'attraction va venir. Ok? Voilà. Ne manquez pas de faire toutes ces choses ici. Parfumez-vous beaucoup en journée. Parfumez-vous beaucoup en journée. Parfumez -vous beaucoup en journée. Parfumez -vous. Moi, je parfume beaucoup. Moi, je vous dis que j'utilise mes propres choses sur moi. Moi, je que... Je suis première consommatrice de mes propres choses. Mm -hmm. Voilà. Quand vous venez me voir que je suis belle là, bon, c'est mon pouvoir d'attraction que j'ai activé, activé aussi pour vous. Mm -hmm. On nous a arrêté, on vous a bah, ma chérie, tu es belle. Oui. Et dans l'argent, va suivre ça. Mais oh, tu es belle, on ne te donne pas l'argent. Et dans ton homme si aussi, tu vas aussi faire tes business. Tu vends tes choses, ça marche. Le kit d'attraction, c'est Tu vends tes choses les gens pensent que ça fait quoi acheter. Parce que c'est ça le problème que vous avez aussi souvent. Tu vends, personne ne te voit. Alors que tu es belle. Ma chérie, utilise ton pouvoir pour vendre tes choses. Voilà. Juste la beauté. Je vous remercie d'avoir regardé et j'attends vos témoignages. Utilisez ceci avec la foi. Mettez votre foi sur ça. La foi, c'est la ferme assurance de ce que je n'ai pas encore vu. Mais je sais que c'est en train d'arriver. Soyez bénis.